Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, c'est la mer, c'est le soleil. Je devais venir dans le sud pour accompagner mon épouse cet après-midi. Ce matin, j'ai tradé un peu, donc j'avais toujours ma position ouverte depuis hier. Donc, regardez ma vidéo précédente. Mais ça n'empêche que ce matin, j'ai pu, pu prendre une, une position à l'achat puisqu'on était arrivé à un niveau où on voyait qu'il y avait donc le marché qui avait hésité et puis il repartait à l'achat. Mais je me méfiais quand même d'un niveau où je voyais qu'il y aurait pu y avoir une réaction. C'est ce qui s'est passé donc j'ai protégé mes positions à l'achat et j'avais gardé toujours ma position à la vente donc je faisais du hedging et donc mes positions ont été coupées automatiquement en gain. Et ensuite, le marché a continué à descendre cet après-midi. Donc, il est, il est actuellement presque 16h, 16h moins 10. Et donc, on est à 15500 sur le DAX, donc il a, il a bien descendu. Euh, donc, on est à peu près 200 points plus bas que ma position. Donc, je garde toujours ma position ouverte qui est protégée, bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, je verrai si cet après-midi, J'interviens encore puisque je peux le faire grâce à mon smartphone. Donc je peux surveiller ma position, je peux bouger mes, mes stop loss, mes take profit. Donc c'est tout à fait possible de faire du trading même si vous vous déplacez, même si vous êtes en vacances. Donc si vous cherchez une formation, eh bien, vous pouvez très bien la suivre en vacances. Mes, mes formations sont sous forme de vidéo et vous pouvez très bien installer une plateforme de trading sur votre smartphone comme je fais surveiller vos positions, prendre des positions, couper des positions, tout ça est possible tout en étant à la mer. Donc il suffit d'avoir une connexion et ici à Tenerife on a d'excellentes connexions, donc 4G même 5G, donc ça pose absolument aucun problème et on peut profiter comme ça du beau temps et en même temps faire du trading. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment en ce moment. Bon. Je sais qu'il y a certaines régions où c'est un peu compliqué en ce moment. On est mi-juillet, il y a des inondations en Belgique, et en France, en Allemagne. Donc euh, j'espère que vous n'avez pas été touché par ça et que bientôt bon, vous pourrez euh, partir en vacances si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas eu l'occasion. Comme vous voyez ici à Tenerife, on a toujours un, un temps euh, fantastique. Donc on n'est jamais qu'à 4 heures d'avion de la France et de la Belgique. Donc si vous voulez vous changer les idées, n'hésitez ben pas et vous pourrez donc faire du trading même ici à Tenerife en vacances. Voilà, mettez un pouce vers le haut, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir, à bientôt.